Roborock, vous connaissez certainement cette marque spécialisée dans les aspirateurs robots et les aspirateurs balais. Roborock nous propose cette année encore un aspirateur balais pff, des plus high-tech, des plus performants. Le Roborock achète. Il est là, il est sur mon bureau, on va le découvrir ensemble. Je vais le tester pendant plusieurs semaines et je vous ferai mon retour, mon test complet dans cette vidéo de ce produit. Alors est-il simplement l'aspirateur balai à acheter en 2021 C'est ce que nous allons découvrir. Une marque que j'aime beaucoup Roborock j'ai un aspirateur robot le premier aspirateur robot que j'ai acheté, c'était un Roborock là on est sur quelque chose qui est très complémentaire et pour dire qui peut remplacer complètement un aspirateur traîneau c'est les aspirateurs balais depuis des années Roborock en propose là on arrive vraiment au haut de gamme au plus puissant au, à quelque chose de, de parfait vous allez voir toutes les fonctionnalités vous allez voir toutes les caractéristiques techniques on va le déballer là maintenant c'est vraiment un partenaire idéal pour nettoyer chez vous pour le ménage et surtout il est bourré de technologies et de fonctionnalités qui, qui manquaient, qui manquaient les années précédentes et qui manquent encore chez les concurrents. Pour moi s'il y a bien une marque qui peut concurrencer Dyson dans les aspirateurs à balai haut de gamme c'est bien Roborock. Avec le Hachette là on voit quelques fonctionnalités qui apparaissent, ils vont nous proposer un aspirateur léger, maniable, intelligent, avec de l'autonomie, bref vous allez voir on va découvrir ça ensemble. Déjà le packaging est plutôt pas mal. Ensuite on arrive sur un contenu aussi très intéressant avec, bien entendu, le petit livret. Le start guide qui va être assez sympa, assez simple à comprendre. Bien entendu, c'est la simplicité aussi au en ça nous présente l'assemblage. On a le tuyau, toujours d'une couleur magnifique, belle, vraiment un très beau rouge. Ensuite, comme ça vient, le tuyau flexible. Va nous permettre d'accéder à des endroits bah, un peu plus délicats. Ici le dock de recharge mural, bien entendu, qu'on va pouvoir fixer au mur afin de laisser après l'aspirateur au mur. Là, on a directement à la surface, à l'ouverture, les accessoires un petit peu secondaires comme la petite buse plate, la brosse à poils dur, poussière, le classique, les petites vis et les petites chevilles pour fixer. Le support au mur et lorsqu'on va soulever ça, on va arriver sur les éléments principaux, c'est-à-dire le corps, le corps de l'aspirateur, se concentrer de technologie, de puissance, de beauté aussi. Il est vraiment design, il est vraiment sympa, regardez-moi ça composé d'un petit écran et pas n'importe quel écran parce que c'est un écran quand même OLED qui va nous permettre d'avoir toutes les informations et le verrouillage etc. On va y revenir hein, bien entendu. On a le corps avec le pack. Je suis fini de déballer et après bien entendu on revient sur tous les accessoires qu'on aura la vue d'ensemble. Il sera possible d'utiliser des sacs à poussière en option pour réduire les éclaboussures de poussière. C'est idéal pour les personnes qui sont allergiques ou les personnes qui souhaitent vider les poubelles sans effort. Ça c'est plutôt pas mal, ça se retrouve très rarement sur les aspirateurs balais. Le petit charge. Hop, la brosse. La fameuse brosse. Regardez-moi ça. Déjà, elle est très belle. Elle a l'air très maniable. Et c'est une brosse 2 en 1 pour sol dur et sol mou pour tapis carrelage, etc. Comment ça marche, c'est que c'est une brosse universelle. Et en plus de ça, on va en parler, l'aspirateur pourra s'adapter en fonction du sol. Il va reconnaître si c'est un tapis, si c'est un sol dur pour adapter la puissance. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir la brosse motorisée, la mini brosse motorisée qui va permettre de nettoyer le lit, la couverture, les literies et surtout, qui va permettre de supprimer facilement les acariens. Moi, j'adore utiliser ce type de brosse pour mon arbre à chat. Vous allez voir, ça désincruste à fond. C'est parfait. Et on finit par le petit support. C'est un petit support, le petit support pour les sacs de poussière. On verra son utilisation après. Voilà, tous les accessoires sont là, c'est quand même plutôt pas mal. Je vais vous parler maintenant des caractéristiques techniques de cet aspirateur. Et bien entendu, après, je vais le prendre en main, le tester et je vous expliquerai à quoi sert chaque accessoire et surtout, quels sont les points positifs et les points négatifs après plusieurs jours et semaines d'utilisation et quelles sont les performances à la fois au niveau du son et les performances au niveau de l'aspiration de ce petit Roborock H7. Continuons Alors, alors, alors, qu'est-ce que ce Roborock achète à dans le ventre Je vous l'ai dit, on est sur un aspirateur léger, maniable, avec un poids aux alentours de 1,5 kg, monté 1,460 kg pour être précis. C'est un aspirateur qui, grâce à ses différentes options, ses différentes technologies, va nous permettre d'aspirer plutôt pas mal. On a une puissance de succion de 160 RW. Pour vous donner un petit ordre d'idée, l'aspirateur V10 de Dyson fait seulement 151 RW. On aura donc sur ce Roborock, une puissance d'aspiration phénoménale la puissance du moteur de 480 watts son autonomie annoncée est de 90 minutes écoutez bien 90 minutes en écho une heure et demie d'utilisation en écho ça aussi c'est phénoménal en mode normal 45 minutes et en mode puissance max 8 minutes dans son utilisation tout ce qu'on verra passera par l'écran vous allez pouvoir du coup à la fois grâce à ce bouton changer la puissance et grâce à celui ci aspirer. Autre mode super intéressant, c'est le mode lock, le mode verrouillage. C'est un bouton qui se trouve ici, sur le côté. Ça va vous permettre, lorsque bah voilà, vous avez 80 minutes d'utilisation en écho, donc vous voyez, vous imaginez, appuyer sur la gâchette pendant 90 minutes, c'est beaucoup. Vous allez pouvoir du coup, ici, grâce à ce bouton, activer le verrouillage, l'autoblocage. Et donc, j'appuierai qu'une fois sur la gâchette pour que l'aspirateur reste bloqué. Cet auto-blocage électronique est vraiment très utile, surtout avec un aspirateur qui a autant d'autonomie. Au-delà de ça, on a aussi une fonctionnalité verrouillage pour les enfants. Toujours avec ce bouton, en restant appuyé longtemps sur ce bouton, vous voyez, vous allez pouvoir verrouiller l'aspirateur. Une fois verrouillé, un enfant ne pourra pas utiliser l'aspirateur tant qu'il ne reste pas appuyé pendant un bon bout de temps. Du coup, ça vous permettra de sécuriser l'aspirateur pour vos enfants. Ça, c'est aussi la première fois que je vois ce système sur un aspirateur et c'est bien d'y avoir pensé. Je vous l'avais dit aussi, cet aspirateur va pouvoir reconnaître et adapter la puissance d'aspiration en fonction de si vous êtes sur un sol dur ou un sol mou. Ça, on le verra juste après quand on fera mes tests d'aspiration, mais c'est plutôt pas mal. Vous allez voir que la puissance, on entend que l'aspirateur sur un sol mou comme un tapis, il va chercher à aspirer plus parce qu'il y en a besoin. Le tout pour 399 euros. Bref, vous l'aurez compris sur papier il en a dans le ventre. Maintenant voyons en conditions réelles ce que ça donne, voyons plus précisément à quoi sert chaque accessoire et surtout comment le prendre en main au quotidien. C'est parti Les amis on se retrouve du coup après plusieurs semaines d'utilisation de ce robot rock H7. C'est le moment de revenir sur l'utilisation globale de l'aspirateur ainsi que sur chaque accessoire. Bien entendu, après, je vous ai préparé un test d'aspiration et un test de bruit afin de savoir si le pourcentage d'éléments aspirés est convenable sur le h et surtout s'il si est agréable à l'oreille. Commençons par parler de l'utilisation globale de cet aspirateur. J'ai été agréablement surpris par sa maniabilité et sa légèreté. À l'usage, on va dire, basique avec la brosse qui s'adapte au sol et au tapis, c'est vraiment agréable de passer l'aspirateur. Je vous l'avais dit, le Roborock va s'adapter si on est sur le sol dur ou sol mou. Et vraiment, la nouvelle fonctionnalité Lock permet d'aller jusqu'aux 90 minutes d'utilisation. Parce que appuyer sur la gâchette pendant 90 minutes, ça serait un petit peu compliqué. Là, tout est visible facilement sur l'écran combien de temps il nous reste d'utilisation Est-ce qu'on a activé la fonctionnalité Lock Bref, en quelques clics, on n'a plus qu'à passer l'aspirateur assez aisément. Ce qui est vraiment bien, c'est que l'autonomie restante qui s'affiche sur l'écran est estimée par rapport à comment vous aspirez. Si vous aspirez en puissance max, en puissance éco, etc. Parlons maintenant du premier accessoire qui, pour moi, est, pff, est le plus intéressant et le, et le meilleur. C'est la mini brosse motorisée. Cette mini brosse a vraiment pour vocation d'aller désincruster jusqu'au petit acarien qui se cache dans un lit, sur un coussin ou sur un arbre à chat. Vous le savez, moi j'ai deux chats, ils mettent vraiment... Des, bah, des, des, des poils partout. Avec cette petite brosse j'aurais tendance à du coup aller nettoyer l'arbre à chartes. Une fois qu'on est passé avec cette petite brosse on peut vraiment voir dans le bac toutes les micro poussières les micro particules qui ont été aspirées et ça c'est vraiment top. Autre fonctionnalité vraiment très intéressante que je n'avais jamais vue chez un concurrent c'est la possibilité d'aimanter les accessoires à la base au dock de chargement. En effet le dock mural propose cette fixation facile pour tous les accessoires grâce à une partie aimantée tout au long de ce dernier. Chaque accessoire est aussi aimanté, donc il suffira juste de le poser sur le dock. Ensuite, les autres accessoires vont s'adapter en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Le tuyau flexible va vous permettre d'atteindre des endroits un petit peu euh, difficiles à aspirer. Le tuyau plat va vous permettre d'aspirer entre les aérations d'une voiture, vous allez pouvoir aspirer plus haut les VMC, vous allez pouvoir vous faufiler entre un frigo ou entre des sièges de voiture. Avec la brosse à poussière, vous allez pouvoir facilement aussi aspirer votre voiture, aspirer votre clavier d'ordinateur, ou même aller la coupler au tuyau flexible pour aspirer au dessus d'un frigidaire. Ce qui est vraiment intéressant sur cet aspirateur, c'est de pouvoir y ajouter un sac. Un sac à poussière en option, ça nous fait revenir un petit peu sur les aspirateurs à sac. Sauf que vu que c'est en option, on n'est pas obligé de le mettre. Et je peux vous assurer que un sac permet de ne pas avoir vraiment à mettre les mains dans le cambouis. Donc pour les personnes qui sont allergiques, c'est idéal. L'installation du sac se fait facilement grâce à l'adaptateur. Il se positionne facilement et lorsqu'on l'enlève, il se verrouille. Du coup, on n'en met pas partout. Je trouve ça très intéressant de proposer ça en option. Sachant que au niveau du nettoyage, après, seulement un bouton permet d'ouvrir l'aspirateur. On n'a pas de système de translation comme j'adore chez le concurrent principal Dyson. Ce point, c'est dommage parce que s'il y a des poils coincés dans l'aspirateur, il faut y aller avec la main. Néanmoins, j'ai quand même trouvé quelques limites à ce sac. C'est que parfois, lorsqu'on aspire et qu'on le remplit de particules vraiment fines et qu'on l'enlève, en le secouant, ça passe à travers. Il n'est donc pas tout le temps efficace. On a aussi à l'utilisation l'impression que le sac réduit un petit peu la puissance de l'aspirateur. C'est dommage, mais ça reste quand même une bonne option, je pense, pour les personnes allergiques. Après ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les filtres pratiquement s'enlèvent facilement et se nettoient à l'eau. C'est donc assez facile à vider, assez facile d'entretien. Et si on ne veut pas aller chercher les produits à la main et mettre les mains dans le cobri, comme je répète, l'option des sacs est parfaite. J'ai donc un avis globalement très positif sur la maniabilité et surtout sur l'utilisation. Maintenant, voyons ce que ça donne au niveau des tests. Comme d'habitude, j'ai testé l'aspiration de ce Roborock sur tapis et sur sol dur. Comment j'ai procédé J'ai pris 100 grammes, 100 grammes d'éléments de poussière, de poils de chat, petits éléments qu'on peut trouver chez nous, qu'on peut aspirer chez nous. Je les ai éparpillés sur un tapis ou je les ai éparpillés sur le sol et je les ai aspirés. J'ai répété cette aspiration en mode écho et j'ai répété cette aspiration en mode max, notamment sur le tapis pour voir s'il si y avait plus de puissance. Et j'ai repesé le tout, tout ce qui était aspiré par l'aspirateur, pour savoir combien de pourcentage d'éléments avait été aspirés. Globalement, le Roborock s'en sort plutôt bien. Je vous affiche le tableau récapitulatif. Sur sol dur, le seul petit défaut, c'est les éléments qui sont projetés, les gros éléments qui sont projetés par la puissance d'aspiration et par la brosse qui tourne. Néanmoins, l'aspirateur s'en sort quand même avec 96% des éléments aspirés. C'est plutôt une bonne moyenne entre les différents modes. Sur tapis on a moins de projection, c'est normal les éléments restent souvent accrochés au tapis et là on va voir que la brosse s'adapte assez bien au tapis car elle arrive à monter en puissance max à 98% d'éléments aspirés. Le mode écho n'a rien non plus à envier à ce que fait la concurrence parce que même en écho vous allez aussi sur tapis pouvoir aspirer 96% des éléments. On aura donc globalement un aspirateur qui arrive à aspirer les éléments les plus petits et les plus gros sachant que dans la vraie vie si vous aspirez un très gros élément vous allez essayer d'adapter l'aspiration, vous allez pas foncer sur un petit grand, un gros élément, vous allez pouvoir facilement passer au-dessus et aspirer. Mais c'est le test. Ce qui est par contre dommage, c'est qu'on ne peut pas adapter la hauteur de la brosse. On ne peut pas, comme on retrouve chez Dyson, avoir un petit, un petit réglage pour pouvoir augmenter et monter la, la hauteur de la brosse qui permettrait d'aspirer des éléments un peu plus gros. Qu'en est-il maintenant du test au bruit Globalement dans l'utilisation, on entend que ce roborock est assez agréable, assez discret surtout en mode écho plus on va monter de mode, plus ça va faire de bruit. Comme d'habitude, j'ai testé grâce à un décibelmètre, le bruit émis par ce Roborock H7. Comment j'ai procédé J'ai placé mon décibelmètre à trois distances différentes du Roborock. 50 cm, 1 m et 2 m. A chaque fois, j'ai relevé le bruit émis par ce Roborock. Je vous affiche le résultat et je l'ai fait bien entendu pour chaque mode. Mode écho, mode intermédiaire et mode max. Dans chacun de ces modes. Au-delà de ces chiffres, au-delà des décibels... Le bruit, bien que plus fort en mode max, n'est pas trop désagréable. Sachant que de toute façon, le mode max n'est pas amené à être utilisé pendant une heure. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs. Quels sont mes points positifs et mes points négatifs Pour rappel, on est sur un aspirateur à 399 euros. C'est donc 300 euros de moins que le dernier Dyson qui vient de sortir. Mon premier point positif, ça va être quand même le rapport qualité-prix. À 399 euros, vous avez... Un aspirateur qui va vous proposer un écran OLED avec trois modes d'aspiration, le verrouillage et surtout une puissance d'aspiration qui est et qui n'a rien à envier au Dyson V11 par exemple. À l'usage, il va satisfaire 95% des personnes qui recherchent un balai aspirateur. Mon deuxième point positif, ça va être toutes ces petites options. Le verrouillage, déjà le verrouillage c'est la vie, ça commence à être la vie surtout sur un aspirateur qui en écho peut aller jusqu'à 90 minutes mais aussi d'afficher le temps restant, le temps d'aspiration restant et surtout de pouvoir mettre des sacs dedans c'est quand même une option à prendre en compte qu'on ne retrouve pas partout Mon premier point négatif ça va être qu'il manque toujours un accessoire ou une option pour vider plus facilement le bac comme on peut retrouver chez Dyson avec la translation c'est quelque chose moi qui me manque chez les concurrents même si là, ce problème peut être résolu grâce au sac, avec le nombre de poils de chat que j'ai chez moi, je suis toujours obligé d'aller mettre un petit peu les mains dans le bac et donc voilà, de me salir un petit peu. Le deuxième point négatif, ça va être pour moi aussi le manque de petits réglages possibles sur les accessoires. Par exemple, régler la hauteur du devant de la brosse pour aspirer des éléments plus gros. Heureusement qu'il se rattrape bien sur la possibilité de tout démonter et de tout nettoyer. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis pour mon retour d'expérience et mon test complet du Roborock H7. Ça reste quand même pour moi un bon rapport qualité-prix. Ça reste une marque qui vaut le coup, surtout au niveau de la qualité. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les dire en commentaire ou à venir les dire sur le Discord. Si vous voulez aussi que je vous le compare à un autre aspirateur balai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high e tech Merci, à bientôt sur ma chaîne.